Demande 40 Guide-moi afin de vivifier ta présence en moi et d'inspirer à la voix de l'amour éternel. Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien-aimé. Béni soit notre amour. Béni sois-tu de m'inspirer les gestes, les paroles et les choix qui vivifient ta présence glorieuse en toutes choses. Et dans cette quête, fais de moi un élève radieux qui inspire l'élan du cœur autour de lui et pour les générations. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité. Merci.